Moula, poursuivi par les méchants. T'es où T'es nul J'ai le Covid en plus. Ah bah, tout de suite. Donc, Faites des nul. dons. Faites des dons. T'es nul. Faites des dons. dons. Covid, voilà. euh, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid des dons dans sa mère. Hein. dans leur grande dente hein, les deux là on a pas un mêlé ah oh, oui d'accord tu t'es énervé dessus on n'a pas un mêlé vraiment vraiment hein. frère c'est <rire> tu sais quand t'es healer tu te fais focus ta mère bah là, ouais bah ouais, bah, ouais j'avais euh, euh, l'autre gros casqué et l'autre avec son, son bâton qui rentre parfaitement dans son cul qui faisait que nous courir derrière hein. ça <rire> Ah ouais. Loïc, champion Poitou-Charente ouais, ouais. oh, Bonjour, je, je suis champion régional de Beyblade, région Poitou-Charente, je m'appelle Loïc. Non mais Putain, moi, je pas les, les, les, les gros, les accouts de mêlée c'est vraiment genre euh, les gens qui ont tous en Champion, champion Poitou-Charente de Beyblade <rire> qu'est-ce qu'il y a C'est une ref à JDG Beyblade, unicorn, à l'attaque Non, bats-toi unicorn tu parles à une toupie, enculé Pégasis, go <rire> Pegasus ouais. Voilà. <rires> Pegasus bon, ah Tu penses qu'il y a des mecs qui stream du melee only en Ah oui, c'est sûr. Ah oui. En disant, eh, les mets c'est que... vraiment ce qu'il est. Mais vraiment, stylé, en vrai. Tu peux traduire ma phrase Tu penses vraiment qu'il y a des mecs qui ont pas de mère et qui stream Ce qu'il est, c'est ce qu'il est. Ah, c'est tranquille. Tu appuies sur un bouton et bim, t'es mort. <rire> et clique droit. Trop facile, c'est que. T'es Tellement <rire> fort, t'es mort. <rire> et clique droit. Il <rire> y a un mec qui s'appelle Gandalf <rire> <rire> quand même. Hello, hello, my name is Gandalf. Hello, I'm Barbatos, I'm so skilled. Je vais me suicider. Il casse la tête lui Il casse la tête voilà Mais vraiment, fous-toi ton gros bâton dans le cul hein. Bye.